Ouais, bon. De toute façon, ça fait trois ans qu'il n'y a pas de sapin. Je vois pas pourquoi je continue à me faire chier. On va le mettre là et puis voilà. Oh les gens, comment ça va Papa est de retour. Oh oh voilà, voilà. Bon, bah rien de plus à ajouter. Je pense qu'on peut terminer la vidéo de Noël là-dessus. Non, c'était une boutade Oh oh oh ouais, j'ai toujours ça dans le dos Ça fait un an que je ne l'ai pas enlevé son machin J'ai mis le masque par là, je crois Non, il est où -moi, pop, il' moi pas qu'il a rangé quand même Oh, incroyable Oh non, non, il a rangé son masque Je pensais pas ça possible oh, Non, non, son décor est toujours aussi dégueulasse par contre Oh, c'est quoi tout ça là, Toutes ces merdes oh. Oh là, oh là Je trouve que je me suis assagi au, au fil des années, moi. C'est bon, on n'a plus rien à faire. Hein on n'a plus rien à faire. Surtout moi, j'ai plus rien à faire. J'ai plus aucun boulot, vous savez. Techniquement, mon boulot, ça se résume juste à exister. hein Bah oui. Si, des fois, j'offre des cadeaux à des gens, mais c'est rare. J'offre à peine une centaine de cadeaux par an, quoi, c'est pas non plus. Les cadeaux qui apparaissent sérieusement, c'est moi. Et eh oui, c'est papa oh Ah oui, à tous les petits cons là qui me disent dans leur liste de Noël « un ah, mois pour Noël, je veux mon papa, Et eh ben niquez-vous, moi je ne viendrai pas chez vous !» C'est dingue ça, à chaque fois je viens là, chaque année je viens là, et chaque année je sais pas quoi faire. Je lui dit, je lui fais une promesse, je sais plus pourquoi, ça remonte il y a des années 4 ans, c'est beaucoup pour moi, 4 ans. Oui, je suis très vieux de quelques centaines d'années, mais ça reste beaucoup pour moi, 4 ans. 5 ans, je sais plus, j'ai la mémoire qui flanche. Je sais même plus pourquoi je lui ai dit que je viendrai chaque année. C'est peut-être la fin. Peut-être que ceci est ma dernière apparition sur cette chaîne. Eh oui, que voulez-vous C'est la vie Moi, oh, j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire. Non, non, non. Euh. Si si si si si si si si, si, <coughs> euh, si je me rappelle si vous avez déjà, j'avais pré de ce moment, c'était le foreshadowing à moi-même. J'avais dit, je vous avais dit il y a un an, je crois, de poser des, des questions, je sais plus quoi. Mais du coup c'est bien, on va lire les questions, non Ouais ouais ouais ouah wow, Ouah ouah wow, Euh Bon, faut que je remonte à un... un an. Il a rien branlé? Non, premier degré, il a rien branlé cette année. Eh bah, ben, dis donc, ça c'est une annonce, ça c'est Halloween, on s'en fout, ça c'est un truc euh, spécial, ça c'est une vraie vidéo ça c'est une vraie vidéo ça c'est un poisson d'avril ça c'est une vraie vidéo ça c'est une vraie vidéo ou un troll je sais pas ça bah c'est le truc de chaque année et oui il a rien branlé et ça c'est moi oh, c'est moi la star je suis plus représenté sur cette chaîne que sur n'importe quelle autre ta gueule oh, ouais. non ta gueule j'ai dit moi bien même bien. oh tu, tu, tu arrêtes et, et c'est triste il est tout nu alors déjà, je m'habille comme je veux, hein. C'est pas une question, ça. Et c'est ainsi que l'oxy va <rire> C'est pas faux. Mais en fait, Père Noël, pourquoi les enfants du Tiers-Monde, ils ont jamais de cadeaux que c'est pas mon problème, que... qu'il s'écrit où, lui MDR, Père Noël, un peu ta gueule. Je t'emmerde. C'est pas parce que c'est vrai que ça veut pas dire que t'as raison. Je sais plus. Oh, Père Noël, toi qui es si grand et si fort, si beau, si vieux... Oui, je suis, suis c'est vrai. Est-ce que tu peux aller dans la rue et crier « Abonnez-vous à l'Oxiv ?» C'est quoi le mot que t'as pas compris dans « Question » Débile Oh Pourquoi 2 plus 2 est égal à 4 C'est quoi ces questions de merde Parce que 2... bah oui, c'est quoi ah ouais, non, il y a une réponse, mais elle, elle veut pas apparaître. C'est magique C'est la magie de Noël Oh wow Père Noël, pourquoi j'ai l'impression que tu passé que deux heures au montage C'est pas moi qui fais le montage, t'es con Bah, j'ai la flemme. Parce que j'ai passé deux heures au montage. Il est pas marrant à monter, hein, vous savez. C'est un vieux sénile et tout. Il laisse beaucoup de blanc, c'est compliqué de devoir tout couper. Cette vidéo, à la base, elle faisait 30 minutes. et hein. pas drôle, en plus. Quoi, c'est vrai. Pourquoi t'es moche Pourquoi t'es... Beau Tu peux venir chez moi. Non. Est-ce que tu connais NordVPN, Père Noël C'est une... censé être drôle parce que je vais au Pôle Nord. C'est censé être une blague du fait que je vais au, pauvre... au Pôle Nord. C'est ça, fils de pute Ah bah, tu tombes bien, Père Noël. Moi, à notre... <rire> moi, moi, à Pfff, Ils savent même pas écrire, c'est con. J'avais commandé un bécherel et j'ai eu un dinosaure de l'espace grandeur nature violet. Tu crois que tu te fous de ma gueule un peu Eh ben, c'est ton problème, si tes parents ils sont riches, je m'en branle. Qu'est-ce qu'il nous dit, dinosaure violet, là Déjà, j'étais un dragon, pas un dinosaure. Oh, les voisins, ils sont pas contents en dessous. Hein. La fiche avec Crème et Emilia, c'est oui, un grand oui, mais... Et il parle de son poster de con, là. Son poster de wib. Quelles sont tes opinions politiques Alors, enfin, une vraie question. Mon ref, connais-tu actuellement la situation politique du Pôle Nord Tu n'aurais pas compris, ça veut dire une guerre. Car actuellement, tous les pays se font la guerre pour avoir le monopole du pôle Nord. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Il a, a rien. Il <rire> a rien là-bas. Père Noël, tu penses quoi du prénom David C'est un prénom de merde C'est oui. Alors tu as bien raison. David, bah c'est l'un des meilleurs prénoms du monde. Moi, de mon temps, les gens s'appelaient David. Alors si aujourd'hui, les gens s'appellent encore David eh ben, c'est que c'est un bon prénom. C'est tout. C'est tout. Oh, il y a eu un copyright pour la chanson de Noël. Bon. Bon, moi, je vais vous laisser. Salut.